Good morning, allez, yidan, et tu seras aujourd'hui, le lunich mat, vraiment de Khaïben Xavier Fanny David, Ben Fortuna, Mazamaki Kridnad, Dora, Bat, Esther, et Rachel, Bat, Sarah. Si vous souhaitez vous aider une prochaine, tu nous chèques à contacter 5 minutes éternelles, nous séjournons avec tout votre. Péricret, Péricret, Mishna, tête. N'ont-elle la maa ke sefle tsorka? Veo khalet imo mi le le shabbat le le le le shabbat. Vim en, n'ont-elle la maa ke sefle tsorka? Ma seyadea, chè la. Oumayo salo, Mishkal Khamislaim, cheti bi yehuda. On continue avec les devoirs du mari envers sa femme, tout ce qu'il doit lui donner, tout ce qu'il a engagé à faire par les conditions de En l'occurrence, Notena Ma'akesefletzorka. Il doit même, en plus de lui donner à manger, lui donner des vêtements, il doit aussi lui donner une certaine somme d'argent qui s'appelle une maa kesef. Je ne sais pas si c'est voulez si savoir, si selon le Saddam Protofeb, vous vous rappelez C'est la dinar maa Pundion isar, donc ça fait bête bête, ça fait un, un pundion, Un une maa ça fait quatre isar, et le isar ça fait huit prutas. donc ça fait trente-deux proutot, je ne sais pas comment ça fait concrètement, quoi, mais quoi ça fait, quoi. Avec une protéine, on achète un petit fruit, on achète D'accord Imaginez, c'est une petite somme, comme ça, comme, comme si on donnait 10, 15 shekels par semaine. D'accord Le but de cet argent, c'est pour pouvoir rentrer au Merchatz, à la, au bain public, et de se laver un peu les vêtements aussi. D'accord ça à peu près le prix. Et le mari, il a l'obligation de donner cette petite somme d'argent. Attention, on va voir à la fin de la Mishnah, ne commencez pas à on va voir que si jamais plus vous êtes riche, plus vous devez, plus vous devez lui donner aussi sa petite, euh, sa petite, comment dire, sa petite semaine. D'accord Maintenant, pour le moment, donc, on parle de, le strict minimum imposé. Et en plus de ça, le relativement les Shabbat, les Shabbat. Il a l'obligation de manger avec elle tous les vendredis soirs. D'accord C'est un peu délicat en fait comme question. D'abord, on explique le principe. On parle toujours de celui qui va. Euh... <coughs> Comme dans la mission précédente, celui qui est Macher et Ishto, et comme on avait dit qu'il y a quelqu'un qui nourrit sa femme avec quelqu'un d'autre, on a pris le cas aussi, par exemple, il y a une femme à l'étranger, mais ça peut être aussi le cas où il a plusieurs femmes, et puis euh, il y en a une qui l a laissé, euh, il a laissé son ami lui apporter tous les jours son petit repas de midi, et de temps en temps il va la voir. Il ben, faut savoir que malgré tout, il a l'obligation de, de venir avec elle dîner le vendredi soir, le soir du Shabbat, étant donné que le vendredi soir, c'est la Mitzvah de Ona, ils doivent ensuite se retrouver ensemble, c'est un moment de détente, c'est un moment où il faut se retrouver, donc il a l'obligation d'être là avec sa femme. Je ne sais pas comment ça se passe quand on a plusieurs femmes, euh, logiquement, je ne sais pas concrètement. Comment ça se passe si on a plusieurs femmes Je pense que ça va être un vendredi soir par femme. Il ne va pas d'autre les prendre à table en même temps, sinon c'est plus Shabbat, vous imaginez Donc il y a euh, jusqu'à quatre femmes, il y a un homme il peut avoir euh, a priori, parce qu'il ne faut jamais diminuer moins qu'une fois par mois, comme ça ça rapporte dans la Gemara. Concrètement, donc je reviens sur le sujet, donc il, a, il doit lui donner la petite semaine, là il doit, en plus de ça tous les vendredis soir il doit manger avec elle pour être en ambiance, en détente avec elle, pour accomplir sa mise ensuite. C'est spécifiquement pour les Tamil Khamim, le de Khamim c'est du Shabbat au Shabbat. Et pour les chacun, comme ça c'est précisé un peu dans le dans Mepharshim, et selon le cas, s'il doit être deux fois par semaine, alors il devra dîner deux fois avec elle. C'est pas juste qu'il arrive le soir euh, directement, il passe à, il passe à l'acte. Il doit d'abord se trouver un petit peu en ambiance et être, euh, être d'abord euh, présent avec elle, moralement. Ensuite, Autre ajout de la Mishnah. à part le... Si toutefois le, le mari, il ne remplit pas son devoir de lui donner le Ma'a toutes les semaines, eh bien, Ma'a Shela, ce qu'elle produit de ses mains, ça lui appartiendra. Soit, je l'explique un petit peu mieux. <coughs> Pardon. Il y a, le, comme on va voir tout de suite dans une la mitchat, dans suite, la femme a le devoir de travailler un minimum. Elle doit apporter sa petite contribution à la parnassa de la maison, mais pas beaucoup. Comme on va voir, ça va être précisé, un petit travail. D'accord On n'a pas demandé de travailler et jour du tout. À part ça, si une femme maintenant elle est particulièrement douée, elle a la bracha, elle gagne beaucoup d'argent. Alors, tout ce qu'elle gagne, ça appartient à son mari. La Mishnah me dit, si toutefois son mari ne lui donne pas ce qu'il lui doit, la joue qu'elle va faire sur le minimum imposé, elle garde tout pour elle. D'accord? C'est ce que la Mishnah me dit, Vimen, Vim en noten à Les s'il ne lui donne pas son devoir imposé de lui donner au moins une petite kesef, une petite pièce, la petite pièce des disques, un chicelle tous les mois, et bien, toutes les semaines, et bien Masseyade c'est ce qu'elle produira, ce sera pour elle, comme nous dit le Barthénora. Le motard, c'est-à-dire le supplément qu'elle va faire sur son, sur son sur ce qu'elle a le devoir de travailler pour apporter la part d'un Au maillot, ça qu'est-ce que la femme a le devoir de faire comme travail Combien de travailler Combien de temps Combien d'heures Alors la Mishra, elle n'a pas, pas calculé ça en temps, elle a calculé ça en rendement. Mishkal Khamesh slaim Binhouda Un poids de 5' cela de Chéti, de chaîne c'est-à-dire le tissu du fil de chaîne expliquer après exactement en yoda qui correspond à esser slaim begalil au poids de 10 c'est en Galil ou encore au mishkal esser slaim erev biouda ou encore le poids de 10 cela de tram en yoda qui slaim qui font l'équivalent de 20 c'est en Galil bon l'idée elle est très simple c'est compliqué à lire mais c'est très très simple il ya quand on a un tissu il ya le long et le, le, la longueur et la largeur, vous savez, la chaîne et la trame. La chaîne, c'est celui qui va de tout le long, et la trame, c'est celui qui, euh, qui d'accord, qui va en parallèle, donc la chaîne elle va en parallèle avec le, la longueur du tissu. La trame, c'est le fil, en fait, qui a pour but de fixer les fils euh, ensemble. Ouais, dans, dans un tissu, c'est pas que le, juste ça se croise. Il y en a un qui est l'essentiel du tissu, et l'autre, qu'on a déjà expliqué plus fois, qu'on a expliqué à de plusieurs occasions, qu'il y a un fil essentiel, le fil de, de chaîne, c'est ça le tissu. Le reste, c'est que sinon, il faut les fixer entre eux. Pour les fixer entre eux, il y a un fil de tram qui passe et qui les rapporte. Ça s'appelle ch'ti vers Shti, Ch'ti, c'est une chaîne, et à la base. Les, donc c'est l'essentiel. Et le rêve, le c'est celui qui met un rêve, qui les met en rapport en, ensemble, qui va les tenir ensemble. D'accord Le fil de ch'ti, il est deux fois plus épais que le fil de tram. Le fil de chaîne, il est deux fois plus épais que le fil de tram. <coughs> en général. À part ça. Donc en fait, la Michelle m'a dit qu'elle tu, tu, doit travailler maintenant. Elle décide. Soit elle, elle va tisser du fil fin, soit du fil deux fois plus épais. Ça va demander le même temps, le même rendement plus ou moins. Ça coûte deux fois plus cher d'ailleurs. Et donc elle décide. Soit elle fait l'équivalent de cinq manées de, de, de, de, de chaînes ou dix de trames. Maintenant, il faut savoir par ça, les poids dans Eretz Yehuda ou Eretz Galil, ça correspond en Judée ou en Galilée. D'accord, et eh bien les poids étaient doubles en Galile. Ouais, c'est les conventions, les poids en général. Aujourd'hui, on a le kilo qui est partout. Mais imaginez qu'en fait, on avait des, des, des contrées, que chacun il avait son kilo. Un kilo ici, c'est l'équivalent de, de quatre oranges. Un kilo là-bas, c'est l'équivalent de trois oranges. Et comme ça, en fait, vous avez les poids qui étaient à moitié, hein, un qui était à la moitié de l'autre. En, en Galile, les poids étaient dou doubles. Ils étaient, ils étaient en fait de moitié, donc en fait, pour pouvoir atteindre le même kilo, il fallait prendre 2 kilos de, de, de Galil. Donc du coup, en fait, je t'ai dit, <coughs> dit que tu prends 5 pièces d'argent de Yehuda, qui font l'équivalent de 10 pièces d'argent de, euh, de 10 pièces de, de, de, de, de, de tram. c'est pour la chaîne, c'est pour la trame, et tu prends, si tu veux, convertir ça en poids de Galil, et eh ben tu doubles tout, donc ça vient de 17 ans, d'accord Mais il m'a maintenant. Là, on a dit que la femme, elle doit travailler... Et gagner, on avait à part ça, donc recevoir sa petite paye, recevoir sa nourriture, on lui avait expliqué combien qu'elle devait manger. la Michelle continue à me dire Menika, si cette femme, maintenant, elle allaitait, d'accord, elle avait des enfants en charge qu'elle allaitait, alors dans ce cas-là, pour la a besoin de, elle n'a plus besoin de travailler autant, on va lui dire de diminuer de sa quantité de travail qu'elle produit. Et en contrepartie, on devra lui rajouter plus de nourriture, le mari devra plus la nourrir, et lui demander moins de travail. Bamed varim amorim, dans quoi On a donné toutes ces toutes ces quantités qu'on a évoquées là maintenant, depuis maintenant la Mishnah précédente, deux Mishnah, non une Mishnah, qu'on a dit tout ce que le mari doit lui donner. Beaniche Israël, c'est si c'est une famille de pauvres. Avalbim Khoubad, mais si c'est quelqu'un de respectable, qui a de l'argent, et bien dans ce cas-là, Coléphik Vodo, il a l'obligation de donner selon Kvodo, selon son honneur, son, ce que lui il vaut. Ouais c'est fréquent il y en a qui vont, à l'extérieur ils vont se montrer très généreux très dès qu'ils sont à la maison c'est le grincheux radin avec tout ce que vous voulez alors là le Michel vient ainsi se l'homme tu dois selon son ton cavode que tu as tu dois en contrepartie donner à ta femme d'accord c'est tout pour aujourd'hui c'est une journée pleine de la s'arracher tout tout cela